Alors, on est déjà rendu à l'étape de la pâte. La pâte est faite avec de la farine tout usage et de la semoule de blé dur. La semoule de blé dur, c'est Samolina. J'ai choisi euh, la liste d'ingrédients pour 12 samosas. Donc, pour 12 samosas, ça prend deux tasses de farine euh, tout usage, deux quarts de soupe de farine de blé dur. J'ai mis aussi des graines d'ajwain et des graines de nigel, Calundi, alors au cumin noir. Donc, on ajoute ça dedans, tout simplement. On mélange avec les doigts. Si vous n'avez pas les graines de nigel et euh, les, les graines d'âgeant, ce n'est pas nécessaire. Ça donne juste un goût particulier. Alors, il faut ajouter trois cuillères à soupe euh, d'huile d'olive. Moi, j'utilise toujours l'huile d'olive dans la plupart des recettes. Ça peut être de l'huile de canola, l'huile de tournesol. Mais moi, j'aime bien l'huile d'olive. Donc, trois cuillères à soupe. Et là, on va mélanger pour essayer d'avoir une pâte un peu feuilletée. Donc, l'huile, il faut essayer de la mélanger avec le reste, avec les mains, pour obtenir des grumeaux. Elle est un peu sablée, comme vous voyez. Et là, on va ajouter... C'est une demi-tasse d'eau tiède, mais on va ajouter... Le trois quarts de ça, mais on garde le reste. Comme c'est une pâte qui est peu hydratée, elle est à 53%, c'est plus difficile de euh, bien mélanger. Il faut vraiment mettre de l'eau de côté. Et quand on n'est plus capable, on ajoute l'eau. Il faut vraiment réserver de l'eau jusqu'à la fin. Si la pâte était trop hydratée, on aurait de la difficulté à bien former les samosas. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment tranquillement. Le gage de réussite, c'est bien de prendre son temps pour vraiment mettre l'eau Ça prend une pâte ferme, mais pas trop ferme. Si vous avez de la difficulté à la, euh, à la pétrir, si vous avez de la difficulté à la pétrir, c'est tout simplement parce qu'elle manque d'eau. Donc là, j'ai mis la demi-tasse la demi au complet. Et c'est là qu'on va voir si on a besoin d'un petit peu plus. Dans certains cas, c'est normal. La farine en a besoin de plus, tout simplement parce qu'elle est plus sèche. trouve un peu euh, encore un peu trop sèche donc j'ajoute c'est à peu près une cuillère à thé pas plus que ça pour la... mais tout simplement donc maintenant on va la pétrir donc on va la pétrir pour la pétrir on va le faire à l'indienne c'est cinq minutes de pétrissage si on se voit qu'elle se casse encore donc on ajoute un peu d'eau donc on verra dans deux 3 minutes On va la laisser 15 minutes reposer. On va la recouvrir un peu d'huile, à peine un peu, donc juste pour pouvoir euh, s'assurer qu'elle ne sèche pas. Et on va la recouvrir d'un euh, papier buvard mouillé. De cette façon-là, on s'assure qu'elle ne sèche pas vraiment. On se revoit dans 15 minutes.